Bonjour à tous, euh, bienvenue à cette... Euh, bienvenue. Ouais, ce dixième webinaire que nous organisons dans le cadre de l'Unimed Week, c'est la we cinquième édition de l'Unimed Week qui se tient exceptionnellement en uh, ligne Edition de, of de l'Unimed Week. D that, uh, je suis it, très it, heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler de, de, de, de, de le, and, Je suis très heureuse d'avoir parmi nous notre secrétaire générale d'Unimed, professeur Renazia. Je souhaite également la et, bienvenue ça à, à, à Nathélène Sharif, directeur exécutif de la Fondation Analyte. Nous aurons ensuite le plaisir d'accueillir Eleonora Insalako, qui est la responsable Salako. des opérations et du programme de recherche structurelle à la Fondation Analyte. Of, of, ensuite, professeur Ricardo Zapatam, professeur à l'université Pompeo-Fabra de Barcelone. Et ensuite, je donnerai la parole à Jamila Gil, qui est le du département des trois I would like to the three cultures, the sculpture, all the monuments, and now we give the floor to our director, Marcello Scarlisi. Ah, pardon. Excuse me. In order to say something, I think that for the participants who were not here at the beginning, please note that there is an interpretation of the service, translation from. Thank you, thank you, Laurence. Uh, it's uh, always Laurent. a pleasure to, to introduce and uh, to share. Uh, et, Not only webinar, webinar, et de partager with, uh, cette expérience et les initiatives avec nos collègues et amis de la Fondation Anneline. Uh, C'est un plaisir d'avoir uh, ici Nabila Chani et Lorraine Salako. C'est une coopération importante qu'on qu on a entamée avec la Fondation pendant la dernière année. On a lancé beaucoup uh, d'initiatives très intéressantes et qui était physique il y a un an, an, an, an années, ce line line et j'espère qu'on va organiser des événements physiques Mais je pense que tu dis c'est on a l'opportunité uh, uh, de parler du dialogue interculturel et uh, de à d'autres acteurs dans ce framework et dans ce domaine, je suis très heureux d'avoir ici le représentant de Kras pour qui est une organisation que je présente très bien. Et j'espère que cela va être un nouveau début pour une collaboration fructueuse, une collaboration et le dialogue interculturel et naturellement le cœur les coûts business oblige, of, of course, not only looking at our academic cooperation, pour ce qui de la coopération académique, mais aussi, c'est la raison pour la. C'est la chose que nous devons uh, poursuivre uh, pour le bien-être de nos communautés. professeur il, il, il s'agit de quelque chose qui touche toutes les dimensions culturelles. Uh, donc for maintenant, for the on traverse dialogue. un moment year, très we important, important pour le dialogue euro-méditerranéen. Uh, il y a le processus de Barcelone uh, qui a été là pendant des années. la ce qu'on va faire pendant les prochaines années, il y a la question du COVID-19, mais nous demandons à la Commission de se focaliser we encore we sur le dialogue euro-méditerranéen. C'est pour cela qu'il faut identifier les mots pour la coopération, pour il faut aussi définir les défini pour pas seulement les questions scientifiques, mais Science, le rôle des, des sciences humaines dans notre uh, coopération, dans notre dans notre coopération le rôle de la Fondation Annaline est très important et parce qu'ils mènent des études qui sont très importantes. And the Unimed, UNIMED continue veut continuer invite de our travailler avec uh, uh, uh, uh, la Fondation et veut inviter nos membres à participer de manière active pour uh, la coopération uh, aussi uh, avec so les organisations de la société civile. Merci uh, pour votre participation. Merci à la Fondation Elide et à Tres Culturas uh, pour être ici avec nous aujourd'hui. Alors, vous, vous, vous avez la parole. Merci beaucoup, marcello Professeur Benaziza. Thank you very much, Marcello. Professeur Benaziza. Oui. C'est à vous. Bonjour, bonjour, bonjour. mesdames. Good morning. Thank you very much, Professeur Benaziza. Merci, vous -vous? Uh, Merci à tous les staff du l'UNIMED. I would like to thank UNIMED staff. Ah. Est vous êtes en train d'apparaître à l'écran. On ne vous entend pas. Professeur Benazisa, on ne vous entend pas. Oui, je ne peux pas vous Professeur Benazisa. Vous m'entendez maintenant? Can you hear me now? Non, vous m'entendez maintenant? Oui, je m'entendez maintenant. Bonjour. Bonjour. Oui, allez-y, allez-y, allez-y. Yes, you can start now. Oui. Non, j ai, j ai I am sorry, but cette so I cannot. Et get get but the uh, professor is saying, I will try to interpret euh, as good as possible. I would uh, like to thank la. all the staff, Marcello. Uh, cette, histoire, lui, cette année. Je dois pour remercier le aussi la uh, fondation Anne Lind et Anne Lind Foundation et pour les panélistes de ce uh, dialogue. Like uh, <coughs> I am sorry, but there is a connection problem. I cannot interpret this speaker. I am very sorry. Mais permettez-moi peut-être de commencer ma réflexion. I would like to start Sur by the crisis, crisis that we are undergoing, we are experiencing now. Une occasion, uh, It is an pour opportunity re, rapport, to review our relationships, to rethink crise. the characteristics of this crisis, the consequences. It's consequences because we are called to build together new values That, um, related to the human beings and the dignity. And uh, Citizens the freedom to participate. in un vivre ensemble. Order to, I am sorry, there is a connection problem. Et so. He just said, We are called to give. Professor Benaziza? Professor Benaziza? I think you stopped my video. Yes, oui, because the connection is very bad. Donc On l'a fait pour essayer de mieux vous entendre, parce que sinon, we avec la vidéo, on vous entend pas. vous pouvez continuer Bien sûr, bien sûr. So can Mais I keep speaking? Professeur yes. Benaziza, est-ce que, est que je peux vous demander de choisir le canal français quand, quand vous allez sur l'interprétation, parce que sinon, on vous entend so, en même temps. Alors, pouvez-vous cliquer sur on French. Je suis en français. Uh, oui, I am vous on the French channel. je suis sur le canal français. Oui, je suis sur le Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, je disais que uh, cette so crise nous invite à penser ensemble nos rapports avec l'autre. Invite us to rethink our relationships with the others and our coexistence with the others. De fructifier les valeur de so solidarité. nous should, should enhance de, the value solidarité, De partage. And sharing. Car la crise a montré les limites because the crisis has shown the limits of our system, but it also showed a high level of solidarity, of sympathy, and the experience of social distancing and isolation has generated many difficulties, psychological difficulties. Elle a imposé ce qu'on appelle l'engagement. what we call commitment Et le sens du droit. And the essence of the rights. Et elle a révélé, sans doute. Revealed, la valeur de la société. The value of society la de la vie en and the uh, wealth of the of living in a society de pour vivre en and the need of human beings to live in a society Et bien, ce ce -là and so these values qui nous are those that we should uh, focus on today Comment we So, how? can we reconcile? What? How can we promote social justice? The exigence ecological? And the environmental needs. And the exigence democratic. And also the democratic needs. Ces, ces thématiques sont these these au cœur de préoccupation de l'UNIMED Au cœur Au cœur la raison d'être de la préoccupation de Au de la raison of Unimed. L Unimed, l Unimed, of universities. de n'est pas un simple consortium d'universités. UniMed est un esprit. UniMed is a spirit. Un esprit mobilisé pour penser, une idée. Un spirit mobilized to think, to reflect. Et cette idée, c'est la Méditerranée. And that idea is the Mediterranean. Mais là aussi, il faut faire la différence. We should make a distinction. La The Mediterranean geographic uh, as a geographic concept memoir and uh, habits, uh, lifestyles, uh, institutions. Aussi comme projet à construire. But it is also a project that we should build. Comme destin pour tous ceux qui habitent. It a for those who live in it. Et c'est pourquoi nous sommes habités Par les valeurs d'humanisme, inspirés par par le partage, par L'expérience et solidarité c'est une dans cette dynamique So that is the dynamic in which we work and live. Pour nous, pour l'UNIMED, For us and for you, NIMED, La valeur suprême, c'est l'homme. The most important value is the human being. Et l'éducation aux droits de l'homme. And also education to the rights of the human beings. Et pour nous, une démarche pédagogique activité Qui consiste à construire des connaissances. That is based on building uh, knowledge. Et de compétences. And skills. Propice au respect de cette valeur. Also in, in, in the light of these values that need C'est pourquoi notre stratégie. That is why our strategy et porté par ce choix de promouvoir un dialogue interméditerranéen entre les deux. between the two of the Pour vivre ensemble, in order to lead together, paisible, heureux, et promoteur. And also, as promoters of these values, so we should uh, learn pas how to live pas, together, pas together and not just next to each other. Parce que vivre ensemble, Because living together de suppose, de means mine. that we should de establish de relationships, de relationships de and de links moi. Il faut trouver l'équilibre entre. La demande identitaire. Et la demande et un de To be different as well and to recognize the differences. entre communautés. We should strike a balance between communities, et société. And society. Il s'agit de donner sens à so nos vies et ce qui est vraiment intéressant dans la Méditerranée, ce n'est pas ce qui se passe. Ce n'est pas simplement ce qui se passe, ce qui se passe, mais c'est ce qui se passe. Le tentative de construire des murs. So instead of building walls. Des barrières. And barriers. Vis-à-vis -vis de l'autre. In order to stay separated from the other. contre l'autre. And often also to fight against the others. le dialogue. We should instead promote dialogue la compréhension mutuelle and mutual understanding peuvent nous prévenir contre ces diverses you know, Il s'agit de donner à cet autre un visage We the a face. pour passer de l'ensemble flou you à l'individu concret to move from a blood group of people to the real individuals. That is the precondition that protects us from collective violence and genocide and de terrorism, de terrorism de of any nature. Éthique, and it is also an ethical attempt qui donne sens That gives sense. pour aller du simple rejet de la violence, to from, uh, violence, à une prise de responsabilité partagée, à partage de responsabilités pour prévenir notre rapport avec nous, prévenir un conflit avec les autres, car ce qui manque aujourd'hui, parce que c'est quelque chose que nous pouvons construire. L'absence de Parce que y a un manque de communication. Entre les êtres humains. Entre les êtres humains. Et est ce c'est déficit. Kind of deficit, qui nourrit l'absence de liens. That is due to the absence of links or bonds. Et qui uh, pour que les citoyens ne participent pas, à la uh, création de bonds. Vous voyez que face. Vous so que face. face. cette situation, for a Nous sommes en à changer le paradigme. Change paradigm pour une meilleure adaptation. In order to better adapt. au changement to changes. Que vivre so the crisis that we are experiencing COVID -19 of COVID-19 has shown something and especially our fragility. Notre non the fact that we are not prepared to this et C'est pourquoi nous avons de belles choses. Nous avons eu de belles choses. Uh, there, there have been some positive things. Un personnel médical, un personnel médical complètement engagé dans sa tâche. Uh, like the positive thing is the fact that a medical staff has been very committed to fight mm, these uh, illness. The paradoxalement, paradoxalement, des sentiments But, de peur. Paradoxically, there has been a sense of fear des sentiments de repli, and a sense of isolation. comme si celui qui a, qui testé positif. For example, it seems that people that have been tested positive. Doit être être évité. La crise est en planétaire. So it is a, a, crisis that uh, concerns Il global responses to it. Et la condition humaine est planétaire. Human condition is a global one. Et bien comment saisir cette appartenance globale so we to to to to to to to to so, so to take this opportunity of a global belonging. That is, that human beings need to understand each other pour un vivre ensemble in order to reach positive. together a positive result, a positive situation. Comme moi. We should consider the others as ourselves, as with the others. C'est pourquoi les tâches, that is why the tasks que nos universités doivent remplir have to carry out doivent prendre en considération, cette crise, cette crise, il y y il y avait, il y avait avant Covid, There's, uh, the COVID -19. Il y a la pré-covid and then there's the phase before covid-19. Il y a deux too. And most importantly there's the period of covid-19. COVID Et l'expérience de confinement, and the experience of isolation était comme je disais bénéfique. As I said has been very uh, has revealed something. Pour mettre en relief, L'idée de société. Parce que Professeur Benaziza, est-ce que je peux vous demander de conclure cette première intervention Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous avons so, so, tous, nous all, nous allons, nous nous in this kind of dynamic dialogue, dialogue. and shared values voici notre orientation that is our orientation <inaudible> And I thank you very, very much. Moi qui vous remercie, thank you very much, Alors, Professor Benaziza. Uh, sorry mais for uh, interrupting your video, but I did it is just to improve the video. Yeah. Le, and also, we sorry for asking to mute, but now we have to listen to the of And I give the floor to exactly. the Executive Director of the Foundation. Thank Professor you very so much. Charif. Merci beaucoup. Uh, good afternoon everybody, Merci good afternoon, beaucoup. Bonsoir gentlemen. à tout le monde. Good afternoon, Professor Hamid ben -Aziza, and et, au, et au Professeur Hamid Marcello. Ben -Aziza. Good Zabata, Et à to to be vous tous, je suis très heureux d'être ici avec vous. Uh, this is not, of course, uh, naturellement step, step of cette coopération avec UNIMED. Je suis désolé, mais le volume est très très bas et je ne peux pas traduire. Je cherche à traduire. Je cherche à traduire ce que j'entends. C'est vraiment très bas their uh, uh, operations general and for sharing experience. I think this is a good example really of what institutions can do when they join hands, when they work uh, together. Uh, I also have to say that at uh, uh, the time uh, and or juncture of, the, of history, uh, the region and the world have been impacted. Les régions du monde ont été frappées par la crise sanitaire. Il faut tirer des leçons. Il faut évaluer l'impact sur le monde entier. Professeur El Sharif, est-ce que vous pourriez parler un petit peu plus fort parce qu'on ne vous entend pas? Je suis désolé, Professeur uh, Nabil Chef, can you speak a bit louder because we cannot hear you?" ne vous pas? you can only uh, combat uh, challenges by, closer, on, by on peut dépasser les défis, surmonter les défis seulement en collaborant. Uh, Je suis désolé mais le volume est trop bas pour interpréter. The, uh, launch, uh, Docteur Al Sharif, for, uh, pardon, si vous est-ce que vous pourriez parler plus fort of all, to join us. You speak. Can you please speak louder, Professor Nabil Al Sharif les activités de collaboration devraient augmenter That's, après uh, le covid. People who might be penser que le dialogue qui Other je suis désolé mais je ne peux pas entendre. Vous Très bien. That this approach is empirer la situation de la région méditerranéenne avant Even avant parce que nous ne pouvons pas Nous devons vraiment lancer message un message très fort dialogue, uh, uh, pour promouvoir it. le dialogue interculturel. Ce people. qui représente la seule manière pour sauver nos cultures. Parce que tout est lié. Tout est lié. Que, uh, many really are, uh, beaucoup d'institutions sont cela. Et je pense que les collègues d'UNIMED. Um, on cela aussi l'Union pour la Méditerranéenne a actually avec nous the discussion with pour uh, continuer occasion It as déclaration Et sur cela. je suis désolé mais le volume est vraiment très bas. People the important de comprendre comment les personnes euh, voient les autres de la Méditerranée. C'est là il y a une question académique. Uh, academic and scientific to a Il faut voir des réponses académiques à cette question. Uh, uh, is the Il y a la relation interculturelle qui est disponible. des uh, intéressantes of the latest edition of the report, is that uh, people of the region <coughs> do not speak as negatively as media uh, coverage or as media… I have a background in media and communications myself, but I have to say that uh, media is not en réalité uh, uh, les personnes uh, considèrent uh, les autres de l'autre rive de la Méditerranée de manière plus positive qu'on ne le pensait Partnership, and of course it was built uh, uh, uh, to highlight the spirit of the Barcelona declaration. And this year, as you all know, we are celebrating the, the c'est le 25e anniversaire de la déclaration de Barcelone. To, uh, mark this c'est un événement très important. Il faut réfléchir sur nos succès et aussi sur nos défaillances peut-être. Mais cela a sûrement favorisé le dialogue interculturel entre les deux rives de la Méditerranée by uh, watching this presentation on the Annelinde Foundation and the report. Thank you so much. thank you very much introduction la Fondation Research Anne A. A. Foundation, Anneleen Foundation. Yes. Good afternoon, everybody. Uh, can you hear me? Bonsoir, tout le monde. Pouvez-vous So. Uh, je vous donne la présentation Uh, the director um, spoke about the, the work of the Annaline the Euro Foundation, Euro Foundation and uh, uh, our commitment yes. to the promotion of intercultural dialogue in the Euro-Mediterranean no. region. So, uh, today, uh, I will uh, give uh, you some more information on uh, Alors, our work on intercultural trends in, in the region. Our, work, our research work. We started around 10 Notre years ago. Uh, and the idea to work, uh, to develop these research of the Annaline Foundation, actually, is among the recommendations qui euh, est représenté euh, par le, de corps, le président de la Commission, de la Commission européenne. C'est un groupe un qui est à l'origine euh, de, de la Fondation Analyde. C'est un groupe d'experts qui cherchait un instrument scientifique pour mesurer l'impact des aspects intangibles d'hommes un uh, regular public opinion poll among et the populations population, north une and pour south -east pour and west to see what et are the pour perceptions what is the level of interaction le um, and so to have this uh, a scientific basis actually to measure, uh, dialogue, dialogue, et le dialogue dialogue in the Mediterranean so this is how uh, the project and uh, the program uh, the research de comme uh, our research comme does not et have just the purpose to, to, to be um, pas just for academics or for uh, the, une une uh, pour the universities les of the region. But it is uh um, a work that we do in order to try to identify where, plus where plus there is a more et uh, the need to uh to oui, work, uh, Where uh, our uh, civil society also has to put its action and where si, Quelles uh, mesures il to faudrait to adopter again, uh, et quels sont les besoins qu'on uh, peut demander work, aux politiciens uh, de considérer. Uh, donc, uh, c'est uh, une recherche uh, pour uh, favoriser uh, l'action. Uh, cela uh, est très important uh, uh, parce que cela uh, est la nature du uh, travail de notre travail toujours. Donc, on a commencé il y a il s'est basé sur l'étude sur le du public général donc on a commencé à avec certains indicateurs c'est-à-dire ce qu'on voulait mesurer et parmi ces indicateurs j'ai identifié certaines variables avant le niveau d'intérêt réciproque pour la vie des autres pour la vie sociale Etc. après les face -face, niveaux d'interaction face à face ou virtuels, les impacts de ces interactions et échange sur leur perception et leurs opinion donc des demandé des We try to a the priority value of values that we can a see a in the different societies in to identify similarities and differences. And also we combien much people du nord et du sud pour comprendre les connaissent les valeurs des autres sociétés. Et we, uh, try we to try to have people's opinion on a à recueillir the, des des gens sur ce de dialogue. sont les manières les plus efficaces et sont les manières les plus efficaces pour promouvoir Meeting, et les divisions society. culturelles dans les also, et bien sûr aussi que l'opinion citoyens à large sur le projet on so uh, so comprendre that si les projet politique base sociale pour que les bénéfices de la coopération juste pour partager vous The, the data that we gathered, gathered over the last 10 years on and on, on a sample population of over 60,000 people, uh, we see that the Mediterranean is perceived mainly um, um, as an area characterized, characterized by a specific lifestyle, common cultural heritage, uh, heritage and Hospitality is an, an important value that uh, people uh, of the region recognize, uh, uh, despite autres, the facts that cela est quelque chose qu'on uh, reconnaît. Même s'il y a des cas de violence, euh, l'hospitalité a chose, à une valeur reconnue. Il y a aussi d'autres aspects négatifs, comme par exemple contre, or, um, et, disons, les protestations ou les conflits. Uh, il y a aussi un désir de uh, connaître uh, l'autre uh, yeah. uh, et pour, so pour ceux qui, qui connaissent, il y a aussi les tendances de migration, uh, ce sont des données très que intéressantes tradites, qui, qui peuvent contredire des à, les, et articles à, des les articles des journaux, par exemple, parce que, exemple, si parce que vous quand on a demandé aux personnes S'ils si uh, pouvaient vous recommencer vous leur dire, vie. Euh, on a demandé aux personnes de choisir, des des choisir un lieu où, où, où ils pouvaient leur recommencer leur vie. Et, et seulement si un une minorité des, des Européens voudrait recommencer leur vie dans le pays, dans les pays où ils sont nés. Donc on voit que les Européens sont intéressés à d'autres pays. Il y a aussi des données sur l'ouverture à la diversité. On voit que Population remède, une population qui reconnaît l'importance des droits des minorités et aussi la diversité en tant We que source de prospérité est très important d'avoir ces données scientifiques parce que c'est seulement avec ces chiffres parler aux et aux, aux médias et aussi et de et on doit aussi changer in, propres, in the public dans discours public et uh, politique. Uh, uh, like Maintenant, je voudrais vous présenter les activités uh, qu'on est en train de développer sur la base des résultats de cette mm -hmm, uh, uh, uh, recherche, uh, cest à mélanger les opinions qu'on a des experts. Parce que tout est traduit dans un certain contexte et ce qui un des experts qui ont, this data. ont of été engagés dans l'interprétation so, de ces données uh, donc qu'est-ce qu'on de faire make them uh, available and à, as much as we can à, with different groups of society uh, so with dans unimed we have developed an online intercultural in Cours uh, international. On a travaillé uh, sur, say, over ensemble. Pour, uh, uh, non, we non, non. Mais maintenant, of, of on a uh, uh, déjà de uh, de la deuxième édition de notre cours de la Et nous édition de ce cours. cours et il y aura une autre édition. Les étudiants peuvent participer Et peuvent interagir pendant ce cours. Pour cette fondation d'être très important de créer plateformes qui uh, permettent Pour Over 600 uh, registrations. On a plus de, uh, uh, also thanks to the large Merci that was, was done by UNIMED La Fondation et de la Société Nous invitons à participer à ce cours et à diffuser ce cours. We are going to launch very soon, most probably next week, also a funding scheme for de l'ancien système de financement ou un projet de recherche pour les universités et les états d'enseignement supérieur et aussi les sociétés libères et leur tissu de la littérale comprendre le du dialogue international aujourd'hui et pour identifier les valeurs pour monitorer l'impact du dialogue dont les leaders du projet devraient être Effort. des membres so euh, du réseau de la fondation of yeah. de vous êtes les de mais so so les partenaires le like really de the des projets peuvent aussi être non-membre organisations. je I vous je invite à vous vérifier le site de Foundation cette opportunité parce pour nous, important de faire disponible les données que nous avons et de avoir les données et de l'enquérir avec d'autres études et des And orientation for the future. D autres, d autres uh, we we have also launched, also in collaboration with Unimed, en collaboration avec uh, UNIMED, a center, a platform, an online platform, platform that is ligne, branded as the Intercultural Dialogue Resource Center. Uh, because the NIF Foundation, center. as the director explained, is the reference que institution que for intercultural dialogue in the Euromed region. And we received fonction, throughout the years uh, the request to gather in one pensé. point all possible resources that they can inform, debate, intercultural dialogue, et le plus de monde possible sur la question du dialogue international. Donc, si vous ce site web, vous pouvez voir les demandes et les matériels numériques, les bonnes pratiques, les experts, les activités d'apprentissage et les éléments pour favoriser le dialogue interculturel. On les catégorise selon le contenu. On est en train de travailler sur la quatrième édition. It is the publication where we find all the results of, uh, of the report. Uh, and the, uh, we, we will have, uh, into, at the end of 2020, uh, the data from année, the latest intercultural in the données, survey. So de, we will be able de, to, to see also what is um, the impact of uh, the current pandemic COVID-19 on intercultural relations and perceptions de, de in the euro uh, mediterranean The last dimension of our work refers to the engagement la média, Donc, engager les médias et le avec l'UNIMED médias à cela. Donc, tout travail avec l'UNIMED, la société civile et les médias, c'est les tendances et les diversités dans les médias, et pour comprendre comment les médias. Parce que l'idée est d'avoir des médias Il faut engager les médias dans cette conversation pour promouvoir l'information scientifique sur les preuves et aussi et les, work et les preuves Je partager avec vous cette présentation en de dans uh, le domaine oh, de la, de la recherche et les d'établir des universités aussi académiques ce pour uh, et you on veut travailler avec vous euh, pour partager l'expertise que nous, nous avons et, et uh, engager so les experts à travailler avec attention. nous aussi dans le passé et maintenant. Merci beaucoup pour m'avoir écouté. Merci beaucoup Eleonora, merci pour la Thank présentation qui peut nous aider à des épreuves qui la diversité et promouvoir today, des politiques plus proactives et positives. Et, et il y a aussi le Global 2030, Compact Migration et l'agenda 2030 de Les données de ces études de confirment deux éléments. Like le besoin d'interculturalisme pour la promotion de la Méditerranée et l'importance des villes et, et, donc, et donc, il faut légitimer aussi le besoin euh, du dialogue interculturel et, et les nouvelles, nouvelles générations, générations sont des très des importantes des aussi. Importantes et les villes sont, sont très importantes en tant que centre de multiculturalisme et multiculturalisme. donc et le synthèse confirme, confirme cette tendance course is contact also, donc les en général entre les personnes aide les personnes à accepter diversité la diversité et la socialisation hein, aussi. That is very important to est that is très importante. Uh, uh, Maintenant, je voudrais partager avec I vous certaines données. The is that contact est uh, une réalité is uh, et diversité, diversité, et cela uh, se, se passe tous les jours au-delà des politiques. C'est quelque chose qui se passe tous les jours. Même si les journaux soulignent qu'il y a des crises et des conflits. Oui, il, est vrai il y a des conflits mais normalement, il y a des contacts tous les jours. Mais il faut travailler beaucoup plus pour rendre la diversité quelque chose de positif et pas de négatif. Il faut penser de manière positive à la disposition, à, à la mobilité. Même s'il y a des différences, euh, mais il y a des tendances différentes dans d'autres pays. Donc il, a related, donc, il y a certaines questions qui se liées au contexte La considérer. Après, il y a une autre idée la diversité importante pour, pour la majorité, de citoyens Europe, et pour euh, la majorité des citoyens en Europe, 70%, et aussi. Eh, dans ah, le sud et l'est ah, ah, des pays ah, ah, méditerranéens. 72 personnes, 72, personnes, 72 personnes. Et donc, le besoin d'une intervention politique est justifié. Il y a une reconnaissance de la diversité, mais il la gérer. Mais, si on, mais il y a aussi une reconnaissance du fait que la différen, les différences doivent être gérées. Sinon, elles peuvent mener à des conflits parce que les différences sont une intervention politique, une gestion interculturelle pourrait engendrer des polarisations et des divisions Uh, um, in the previous uh, contribution, and then from this point of view, Donc the need of political view, intervention is justified. Right? Some other data. I will Il y a d'autres données aussi. on peut voir care, des liens entre le niveau d'appréciation et le type uh, and, and here, de, de relations interculturelles. interculturelles. Uh, les écoles uh, sont and, très importantes uh, uh, uh, from this of view, de ce point de vue. Uh, uh, the way we socialize young people, uh, la manière de socialiser, aussi uh, uh, pour les jeunes gens, est uh, très importante uh, uh, uh, pour ce type de Reconnaissance de, de, de l'âge en mais aussi dans les espaces of publics très cities important les villes l'espace mmh. uh, principal pour ces échanges Exposed, et euh, uh, interaction in les personnes ont dit aussi que, que ces différences uh, uh, uh, culturelles uh, uh, uh, peuvent aussi engendrer, uh, and aussi engendrer uh, la uh, prospérité uh, uh, et des opportunités uh, uh, commerciales. Uh, uh, uh, uh, uh, sure Maintenant, uh, uh, je vais uh, vous donner un exemple. Et on peut aussi observer que qui pensent uh, respecter cultures. Il y a des une qui pour que enfants, respecter les autres cultures a uh, une et valeur non, fondamentale et ces personnes, les et les personnes acceptent euh, les, les autres. Le début, euh, euh, plus. Plus. Il y a un problème de des connexions So on. And, uh, Je suis désolé, il y a un problème uh, is de is connexion. parents, il est important que les enfants et so and also a matter in spite again against this politics donc la société pense de quelque chose de quelque chose chose différent de ce que pense, les politiciens pensent. donc la société devrait influencer la politique mais il y a des de forces géopolitiques qui contrastent cette, euh, cette reconnaissance des différences. L'étude de la Fondation a l'importance des valeurs interculturelles, les enfants, des valeurs interculturelles et parmi les aussi. aussi l'importance de la solidarité et, et la reconnaissance des eh, des ah, enfants aussi. Je vais dire Walking et pour ce qui lastly regarding the villes, the importance of cities become also something that interculturelles ils sont important importants. the aussi l'art et culture in general Hein. Pour, et euh, pour le dialogue interculturel et, et aussi et les municipalités sont un instrument, et instrument to, to fantastique uh, un, un, pour Uh, pour this answer answer. Uh, favoriser uh, les, les liens entre this. Uh, les différentes je cultures, say, je, uh, I je suis in, in uh, trauille trauille in de travailler sur plusieurs études pour développer la pensée méditerranéenne ou la pensée med. On parlait de la Méditerranée en tant que catégorie. And we need to develop mais this mais and to il faut be, en réalité stoned. la développer At, davantage then, et la renforcer there, i will say publication To and, et and vous pouvez le chercher the sur Google and it uh, et this vous pourrez le trouver gratuitement. That, uh, I, je, je cherche à établir uh, la centralité des, des citoyens et de leurs relations. Uh, um, uh, uh, uh, uh, la, la Méditerranée est un projet qui uh, l'idée de, de la création uh, et de, uh, de la construction d'une région qui partage des valeurs. Cities are a very les villes sont très, très importantes importante. yeah. uh, dans cela et les réseaux important. des villes sont I mean, fondamentaux maintenant je voudrais very, partager certaines uh, uh, idées uh, donc avant tout l'architecture to de la recherche se base sur deux piliers avant uh, tout il faut il faut aller properly what, what I call rescaling. vers rescaling la gouvernance means de la migration to to de la, scale, de la, la Méditerranée, de Méditerranée pour uh, considérer cities, aussi les villes de uh, la Méditerranée et, et pas les pays de la Méditerranée. Um, Cela est très important pour broadel, plusieurs raisons. Uh, uh, uh, il y a Brodel et qui naturellement est fondamentale euh, uh, dans uh, uh, ce type de discours. Uh, la Méditerranée défini uh, euh, euh, euh, est définie un euh, comme une région de euh, ville. C'est une région qui est faite ville. uh, de villes. Uh, uh, et aussi, on aurait le des villes sont structurelles de la région, uh, uh, uh, uh, yeah. même s'il y a eu des civilisations the différentes uh, uh, uh, powers, uh, et des pouvoirs différents. Mais la seule chose uh, when, when constante, c'est les villes que la Méditerranée s'exprime dans les rues Le est est dans les then, uh, et dans les places et dans les, not les, les the des, from the city point of les dans les villes is les éléments uh, des villes. Is my main argument, that villes. Euh, donc selon moi l'idée the villes L'idée principale pour les relations interculturelles, c'est-à-dire promouvoir des mécanismes de coopération dans les villes. Ça c'est mon idée. Naturellement, il y a beaucoup d'autres arguments, comme je l'avais dit, la Méditerranée. A, a big uh, process of urbanization more on the euh, north on the south, than in the uh, on the east than in uh on north but uh, the common of all the urbanization is not only that uh, urbanisation uh, right touch uh, the region il y a aussi la question de la mobilité d'une région à l'autre aussi, et aussi d'une ville à l'autre. De ce point de vue, la diversité a un grand potentiel. La deuxième partie concerne la construction de la région. qui Um, um, uh, the director of Link, uh, a été uh, mentionné uh, par Charles le directeur uh, de la uh, Fondation de, de Barcelona uh, Barcelona. Et Il faut considérer le processus de Barcelone et il y a l'anniversaire maintenant. C'est une to, manière to très bonne pour repenser à be, ce qu'on a, a fait et ce qu'on peut améliorer dans ce processus de construction de la Méditerranée. Mais ce n'est pas très bon. pour créer un espace de prospérité, de stabilité, de mobilité. C'est un imaginaire très, très romantique, mais de ce point de vue, on devrait dépasser cela, aller au-delà de cela. Il y a deux axes. La vision négative de la mobilité, dès le début, qui est liée aux questions de contrôle et de sécurité. C'est parce qu'on se concentre sur les États et pas sur les villes en tant que villes de toute la Méditerranée. Et donc la mobilité, vu comme une menace, mais un un de le contenu de ah, e des villes méditerranéennes moi, peu, de la de et la centralité des villes méditerranéennes ne fait pas partie de l'agenda du remède pour les prochaines 25 années. Uh, uh, the, the, the, Je pense the, the que le uh, uh, diagnostic uh, uh, no, de ce 25e anniversaire est un faux pas, non pas de l'idéal ou du méditerranéen, mais on devrait partir de la réalité right? et il est beaucoup plus Jordan facile de Barcelona mettre en contact l'Algérie. Barcelone et d'autres villes plutôt qu'un pays avec d'autres pays. Donc il faut se focaliser sur les villes. Et donc j'ai développé l'idée de la pensée méditerranéenne. But thinking means many things, but it is the first thing is it is an invitation to frame whatever Mediterranean migration, particular research or thinking within. Uh, à repenser de la hein, et, aussi, euh, le, à, tous ces aspects à, du point de vue uh, holistique de la Méditerranée, à, pour, à, pour, à, pour toutes suivre toutes les, à, les pensées sur la Méditerranée, la diversité, et la diversité, et la construction de, euh, euh, de la région euh, méditerranéenne qui a été appelé le projet méditerranéen. Donc, la pensée méditerranéenne est essentielle parce que selon moi, c'est quelque chose qui pourrait être relié à l'approche postcoloniale qui a été, disons, une défaillance. Mais il faut réétablir ce lien entre le passé et le présent. Ça, c'est ce que j'appelle la, la philosophie historique est de la Méditerranée. On ne peut pas comprendre le présent de sans une perspective historique. Mais c'est là. Est quelque chose, quelque chose qui, à qui à est à à souvent absent, puis, mais il faut parce que le réétablir un... parce qu'on ne euh, peut pas comprendre un... ce qui est en train de passer. La seconde son... idée est une nouvelle une perspective historique Après, il y a une espèce un peu plus étymologique qui est liée. Pour moi, la euro-sentence est le coronavirus à certains aspects, uh, uh, comme par exemple à le coronavirus c'est-à-dire que tous les problèmes de la Méditerranée euh, du, du point de vue européen. De ce point de vue, the national view, state dominance uh, in knowledge production is very important. Il y a important. certains pays qui s'imposent sur des What qu'on call the multiple voice, uh, multiple les différents acteurs, les ONG qui ont leur voix, à la société civile qui, ont voix, qui a leur voix, qui a sa voix et aussi la voix de tous les pays, pays. pas seulement les pays européens. De ce point de vue, euh, on a besoin d'une approche, approche euh, plus complexe et plus pluraliste. Donc, il faut accepter la pensée méditerranéenne, mais il y a beaucoup de choses négatives qui sont liées à la migration dans l'imaginaire commun. Mais on devrait considérer d'autres aspects. Je pense que que and we need to have a besoin Uh, D'une pensée à long terme qui, qui puisse considérer les aspects négatifs, c est, c est mais aussi les aspects positifs. Le, le, euh, Il faut construire ce type de pensée parce qu'on pense à la migration de manière négative, uh, négative uh, maintenant. Il faut considérer les aspects, uh, aspects positifs de la migration. Donc, j'ai conclu parce que j'ai parlé je suis très vite, mais il y a les quatre manières principales pour légitimiser ce type de démarche. View of Mediterranean, il faut considérer les liens, les liens euh, dans, dans, la, dans, la, dans la Méditerranée en euh, tant que région euh, des villes. Comment pouvons-nous faire uh, pour aboutir à cela from, uh, Avant tout, il y a, a euh, uh, 2030, les cadres Uh, il, y a, et il y a le Global aussi, Compact, compact et, la et la 2030 Agenda et la Déclaration mais de Valetta qui est très important, très important, important. et bien habitat Il y a beaucoup de uh, déclarations, euh, déclarations nouvelles de l'Union de, uh, uh, de, de la Méditerranée, mais aussi et qui veulent and that et adresser la question of de la diversité at, at, at et des migrations. The first one is to request a multi -scale approach migration. On devrait uh, demander are une approche. Uh, et pour uh, comprendre so comment les États uh, gèrent migration. l'immigration. migrations And Je pense qu'elle pourrait of gérer l'immigration beaucoup mieux. Positive toutes on les déclarations insistent sur une vision positive de, de, de la migration. En, in, in general, the state en général, les États sont intéressés à, à créer une narrative, une narrative négative parce, parce que cela légitimise les politiques de contrôle. C'est normal parce que l'État gère la, la narrative, narrative négative. Narrative. Mais nous ne pouvons pas suivre ce And the second, and the one is, is et après, governance and knowledge. Knowledge et on devrait adapter and, and la gouvernance uh, aux connaissances. Parce, parce que l'absence de connaissances uh, uh, uh, est uh, uh, uh, uh, a, a, a quelque chose qui peut et avoir un impact, impact négatif les aussi, les aussi les sur les politiques. Et cela est évident. On a besoin d'une approche, approche qui se base sur les données scientifiques. La mais l'humanisation, l'humanisation, c'est toujours là. Les Bordels ont toujours été représentés. Les Bordels ont été représentés au 16e et siècle. Aucune région du monde n'a encore un aussi puissant. En 16e siècle, Paris et Londres ne uh, sont qu'au début de leur modernité. Paris et uh, Londres sont juste à la fin de leur modernité. Paris et Londres sont juste à les villes méditerranéennes sont longer, beaucoup plus développées uh, in, in que Paris et Londres au XVIe siècle. Cela veut, veut dire qu'il y a une uh, des villes méditerranéennes. On ne peut pas penser à la Méditerranée, Méditerranée sans les villes. Et les villes sont les architectes de la, Méditerranée, de, de, de la pensée la méditerranéenne. Ça a été exprimé très bien par, par Brodel. Il y a de nouveaux facteurs d'instabilité. Et avec la mondialisation, beaucoup de personnes euh, se rencontrent dans les villes et la gouvernance n'a pas les outils nécessaires pour gérer cela. Et donc, euh, il y a des problèmes. On peut penser au printemps arabe comme un, euh, un phénomène de la mondialisation euh, qu'on ne pouvait pas même euh, imaginer. One is, is la is est la of, of the a une problème centuries, des the centuries, uh, also the negative view. Je pense que les États se focalisent sur les aspects négatifs des migrations. Je pense que maintenant, nous devons reconstruire le processus de Barcelone et le relancer naturellement. Il faut maintenir les principes. Mais de ce processus. Mais on a besoin d'un autre moteur, pas les États, mais les villes. Et la dernière diapo concerne la recherche. Euh, la recherche. Euh, se base euh, très souvent euh, sur les conflits et donc cela contribue aux politiques de contrôle in, in, in on parce qu'on cherche les refugees, aspects négatifs uh, de la migration et des réfugiés et donc il légitimisent les politiques de contrôle parce que l'État a besoin d'une narration de crise, parce que dans une narration de crise, l'État peut la violation des droits de l'homme. L'État est très heureux quand il y a des crises et certains chercheurs euh, contribuent à ce type de narration négative. Et donc, avec, dans une crise, on peut violer les droits de l'homme, parce qu'il y a une crise, ça c'est la narration qu'il faut, qu faut, qu faut, qu faut détruire. Les villes peuvent former des réseaux avec les ONG, And promoting qui, qui, promue, uh, uh, um, qui promue and so. of course, une narration positive et le dialogue interculturel uh, avec uh, les migrants. Naturellement, uh, uh, les, les villes ne, se, ne, sont ne sont pas, pas puissantes face aux États. Et c'est pour cela qu'il qu faut promouvoir les réseaux de villes. C'est une manière. De, de, de retourner à l'idée originale originaire du processus de Barcelone et de promouvoir la collaboration sur la base et des villes et pas sur la base des États. Merci beaucoup pour m'avoir écouté et de m'avoir permis de partager mes idées. Merci à vous, professeur Zapata, pour avoir much. partagé avec vous, Zapata, nous, pour votre pour, with pour, us. Pour, pour avoir partagé avec nous votre recherche. Here et avoir cet la question de je pense que ce des éléments donne la parole maintenant à M. Germinal Gilles, qui est responsable the dialogue chez la Fondation des Culture's, cultures In, uh, Foundation, uh, Mr. Germain you have the floor. Um thank you, thank you very much d'être uh, ici et c'est un plaisir have, uh, aussi d'être uh, ici pour parler avec vous pendant certaines minutes. To, to, to stick to the to the time allowed, I know uh, that saying so means actually that I'm not going to do it, but I will try it so that Aloran doesn't have to show me a, a yellow card. Uh, je um, suis uh, uh, très of, heureux d'être mm -hmm. ici avec vous thank et de partager avec vous certaines idées. Merci Unimed et merci à Annalyn pour votre approche et pour votre travail. Nous sommes très intéressés à travailler avec vous. Donc, ce que je vais vous montrer, la présentation de la fondation et des activités principales, c'est la première fois qu'on participe à un webinaire, webinaire de ce type. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Maintenant, je vais vous dire ce qu'on fait. Pour qu'on puisse organiser le tour de parole, so that we can uh, organize si the various questions and comments, uh, if there are Et sinon, any. si l'un des Otherwise, intervenants uh, de réponds uh, à, si l'un des autres si l'un des autres réponds à, si l'un des autres réponds à, si l'un si Don't be shy. Eleonora, I can feel that you would like to say no. something. Je pense qu'on est en train d'attendre d'autres commentaires to, uh, et peut-être uh, peut uh, je pourrais dire uh, quelque chose propos de ce que le de Germinal Je pense, pense qu'il est très important de promouvoir have les relations interculturelles, interculturelles on, pour avoir une perspective au cas des villes et aussi pour considérer les différents qui culturels c'est une approche to interdisciplinaire, il in engage pour local authorities, engager les, les autorités locales, et les municipalités locales, investissements, de area, les Platforms for dialogue. des pour de le dialogue, pour engager les représentants des autorités locales, de la civile et des organisations, pour dialogue uh, durable, Dialogue. I mean, uh, what I'm saying, these are all initiatives, au niveau local pour euh, engager les municipalités maybe, uh, other municipalities et peut-être encourager d'autres municipalités à faire so davantage just, uh, dans cette direction. To, to Donc, euh, je, voulais je voulais partager ces informations avec vous. Merci, Eleonora. Merci, Eleonora. Y a-t-il des questions, des remarques, des commentaires, des idées que vous aimeriez partager avec nous? Il semble que non. Il semble que n'y ait pas questions ou remarques. Si uh, yeah. Peu je peux, j'ai une question pour Germinal. Lagarde, peux-je la poser Oui. Notre perspective course, en tant que réseau uh, d'universités, uh, comme Nabil said, we are working on this idea to launch a dit, nous travaillons sur cette idée de lancer un appel pour inviter les institutions internationales une invitation more aux institutions internationales pour uh, se focaliser uh, uh, no, beaucoup plus sur les dialogues méditerranéens. D'une certaine façon, vous demander plus attention, mais notre dialogue and avec les pays méditerranéens uh, et les sociétés uh, méditerranéennes est une priorité. Day -day c'est notre de notre travail. Mais si on considère les autres, si on considère votre perspective en tant que fondation, je peux voir votre. Je pense à votre vie, par exemple. Vous pensez que l'impact du Covid. -19... Puissent redéfinir nos espaces sociaux, nos espaces sociaux et notre dimension culturelle, notre manière de gérer nos quotidiens. Vous pouvez que cela pourrait aussi influencer nos relations avec le monde arabe parce que maintenant il y a une nouvelle area, manière de gérer right? nos relations But au this, niveau local. Uh, C'est en train de changer beaucoup. Mais vous pensez beaucoup. que, vous, vous, vous, vous pensez que, que avec, uh, le Covid pourrait changer aussi culture, notre relation avec les autres sociétés, je dire, les, les autres Arabes cultures euh, j'ai parlé uh, du monde arabe parce que uh, ce sont uh, nos voisins. Je pense que maintenant les problèmes et la question de la société méditerranéenne, uh, avant. Le COVID-19 va, va euh, disparaître uh, de notre agenda. Uh, On ne va plus parler des questions de terrorisme I et mean, de l'islam, mais ben, ben, au moins pas dans le débat public. On parle be seulement du COVID-19. Uh, je pense que peut-être notre société va devenir plus pauvre. Uh, in intercultural understanding. en termes de of course, compréhension I, interculturelle. Really uh, yes, Quelle est votre opinion yes, sur with cela? Pleasure. I, I agree with you. Je suis d'accord uh, avec okay. vous. Of course, naturellement, COVID -19 le COVID-19 change va changer notre perspective. Mais la question is est comment. Le COVID-19 va changer notre perspective. What do I il y a une série d'opportunités ici. That, um, virus, Parce is really awful, has, il y a un uh, virus qui est, est terrible, uh, mais il y a un aspect positif, c'est-à-dire okay? que c'est quelque chose d'équitable pour tout le monde, pour tous les pays, pour toutes les sociétés. Donc, je pense que cela va influencer la perception du monde arabe, du sud et de la Méditerranée. Je pense que vous comprenez ce que je dis quand je dis le nord et le sud. Mais je pense que cela va, un, va avoir un impact sur notre approche envers le sud de la Méditerranée. On a l'opportunité d'exploiter, pour améliorer nos relations. Il y a toujours of, okay, une sensation to lesson. So uh, we selon laquelle nous sommes les professeurs du Nord et il y a les étudiants du Sud. Tandis qu'on aurait à avoir une relation tomorrow, plus équitable tomorrow, avec le Sud et l'Italie. Par exemple, demain, il y aura un um, séminaire. And let me Uh, maintenant, je vais, le, um, je vais diffuser un, un peu d'informations sur tomorrow, cela. A il y a les liens sur notre site web. Demain, il y aura un webinaire right pour and expliquer comment le a frappé certains pays du um, sud de la Méditerranée. Nous ne voulons pas simplement expliquer les dynamiques économiques, mais montrer... Aux personnes, has that affected their, on daily quel type d'impact le they COVID a, a eu sur les modes de vie, sur les vies quotidiennes des personnes dans les différents pays et sociétés. From, from, uh, What's happening Donc, there, comprendre ce qui se passe dans les autres pays, nous permettre ce qui se passe ici. On n'aurait pas imaginé d'avoir une situation in, in semblable, in the pas yet, même dans it le pire no, cauchemar. They, they so, Donc, sure, uh, sure. je pense que l'affection a été changer the, the et there. aussi la, la, and le défi et la manière uh, de faire face à cette crise. Moyen-orient et qu'est-ce que? Never and I say we oui because we all uh, we never miss an the opportunity of missing an opportunity. So I hope that's not happening now and we learn. No, Uh, I On n'évite jamais une opportunité de se rencontrer, et j'espère que cela ne va pas changer de l'avenir. Merci. Thank Merci. Merci, Germinal. Alors, vu qu'il n'y a Thank euh, you, euh, pas de commentaires ou pas de questions, je I propose de, no questions de, or de donner le mot de la fin à so, Professeur Benaziza. Donc, nous allons maintenant demander à Professeur Benaziza de conclure cette question. Professor Ben would you like to draw the conclusions of today's meeting? Oui, oui bien sûr. Yes, yeah, sure. Vous, vous, vous bien, hein? uh, do you hear me well? Merci, yes. merci pour thank tout you. le conférencier. I would like to thank all the speakers. Merci pour la fondation. I would like to thank the Foundation, Anna -Line. Anna -Line Foundation. C'est extrêmement intéressant de mettre en place des mesures. C'est Des mesures, des études quantitatives. quantitative studies. Afin de percevoir le dialogue interculturel. Regarding intercultural dialogue. C'est ce quatrième rapport me semble aller dans le bon sens. Uh, these reports and studies are very relevant. Merci aussi pour. Uh, I would like Mr. to ask. Il a Il a pointé la contradiction fondamentale. Sorry, I'm sorry, but I didn't. Oh, I could not uh, hear this last sentence because of connection problems. Et uh, l'idée de mobilité. The idea of mobility. Mon uh, mondialisation en mouvement a globalization of movement, and reduced. and reduced mobility. Uh, As we were saying, it is hard. Uh, I'm sorry, medication. I to hear this last bit of the sentence because of connection problems. I'm sorry. We need to find solutions, and we need to reconcile the... The, the need to to to stay safe. and other aspects reason of the Mediterranean. The Mediterranean region. We invite invites all of us à faire to always focus on balance. We need to always track balance. The communication of Germinal Gilles. Uh, Jermino's uh, presentation from a Tres Culturas uh, Foundation was also oui, uh, very interesting. Uh, he made a fantastic reflection uh, regarding a Menara project, comment, comment penser, comment how to uh, consider and to manage mais que les problèmes de connection la problems at la la this la last la bit of the la sentence Les étant de la paix le dialogue et la, la tolérance. Peace dialogue and l'immigration a toujours existé. Migration has always existed. Elle existe maintenant. Elle existera. It will exist in the future. Et uh, tout le problème et de voir ces images macabres des meurtres naissants en terre macabre images. je suis i'm sorry i couldn't i couldn't hear this specific sentence because of the connection problems. Il y a deux semaines, il y a deux semaines de là en Tunisie, pratiquement 60 morts. Dans, une, dans un voyage clandestin. There are been dit. 60 casualties in a clandestine village in Tunisia 2 weeks ago. Et si nous faisons rien If we do nothing, these images are going to uh, repeat. We're going to see these images again. That is why this kind of dialogue and mutual understanding should allow us to live together That is a possible horizon, and we should pursue it, for a real life, for a real freedom. Thank you very much, once again, for your cooperation, I think that we can work together in order to create an added value. Thank you. Merci beaucoup, Professeur Benaziza. Effectivement, nous avons encore beaucoup de choses à faire ensemble. Merci beaucoup, Professeur Benaziza. Nous avons encore beaucoup de choses à faire ensemble. bonne occasion de discuter aujourd'hui. C'est une remercier tous les intervenants like pour uh, le temps et le partage de uh, leurs time. idées. Je remercie uh, aussi tous les participants la uh, uh, présentation. Je remercie mes collègues, l'Unima et collègues de l'Unima. Je remercie uh, à mon tour, uh, Claudia. Je remercie à mon tour, Claudia. Je remercie à important pour nous. As uh, Jennifer said, it is very important to have webinars like this you know so like like to understand each other. So I would like to give you two, two uh, pieces of information. Well, there will be two webinars, one in the group, mm -hmm. the la initiative launched by yeah, ULAT, sur uh, la situation de uh, la, la coopération de la coopération de la coopération de la la coopération de la coopération de la coopération de la la coopération de